Bonjour, je vais vous présenter le livre « Encore un orage » de Mathieu Sylvander, illustré par Pénélope Jocen et publié à l'École des loisirs. C'est un des livres de la sélection « La vache qui lit » 2021. Mathieu Sylvander, sur son site internet, nous apprend qu'il est né en 1969, qu'il a trois enfants, qu'il vit à Toulouse et qu'il a passé une partie de son enfance en Haute-Savoie. Il a publié une vingtaine de livres, tous édités à l'école des loisirs. L'histoire. Estelle, 10 ans, et Aurélien, 6 ans, son frère, vivent avec leur mère dans un gîte de montagne, puisque la mère est accompagnatrice de euh, Moyenne-Montagne et accompagne régulièrement des groupes en randonnée. L'histoire débute au mois de juillet, au début du mois de juillet alors qu'un groupe particulier arrive dans le, le gîte euh, pour euh, passer la semaine. Ce groupe est un peu particulier puisqu'il est composé de quatre personnes en fauteuil roulant euh, et d'accompagner aussi d'un monsieur, un vieux monsieur euh, avec une casquette, une pipe et des pantoufles à terre. Les accompagnatrices, la maman, sont très occupées. Euh, les unes par les personnes en fauteuil roulant, la maman par les groupes qu'elle accompagne en montagne. Et ce sont Estelle et Aurélien qui vont se charger de ce vieux monsieur qu'ils vont surnommer assez rapidement Kevin. Je vous laisse deviner pourquoi en lisant le livre. Bien entendu, tout ne va pas se passer comme prévu. La montagne peut être dangereuse. Alors c'est un livre euh, écrit avec beaucoup de finesse, euh, des rebondissements euh, et nous allons suivre cette belle relation entre ces deux enfants et ce vieux monsieur euh, tout au long du livre. Euh, Mathieu Sylvander aborde cette histoire avec beaucoup de finesse et rend ses personnages très attachants. Au sein du comité du, de sélection de la Vasculie, c'était un coup de cœur. Donc euh, j'espère que vous allez l'apprécier autant que nous.